La présente vidéo vous explique comment vous servir de Blackboard pour créer un horaire hebdomadaire. Commencez par vous connecter à votre espace Blackboard à l'aide de votre identifiant et mot de passe d'étudiante. Sélectionnez « Calendar » ou « Calendrier » dans le menu « Tools » ou « Outils ». Votre calendrier s'affiche alors à l'écran. Sélectionnez l'icône « Semaine » pour afficher le calendrier par semaine. Cliquez sur le signe « Plus » pour créer un nouvel événement. Saisissez le nom de l'événement et déterminez l'heure de l'événement. Cliquez sur « Save » ou « Enregistrer ». Votre événement sera alors ajouté au calendrier. Félicitations! Vous savez maintenant comment créer un horaire hebdomadaire à l'aide de Blackboard. Pour plus d'informations sur la création d'un horaire hebdomadaire, visionnez notre vidéo intitulée « Comment créer un horaire hebdomadaire ». Merci d'avoir visionné cette vidéo.